Et, euh, Alors cette exposition est née d'une proposition de Guylaine Gracieux, qui s'occupe de la succession Clouzot et de la valorisation de l'œuvre du cinéaste, donc Henri-Georges Clouzot, de confronter des artistes plasticiens à l'univers d'Henri-Georges Clouzot. Et les œuvres sont des œuvres spécifiquement créées pour l'exposition. Henri-Georges Clouzot reste en France et peut-être même dans l'univers du cinéma dans son entier l'artiste qui aura été, euh, en matière de réalisation cinématographique le plus proche des arts plastiques. C'est quelqu'un qui collectionne de l'art, c'est quelqu'un qui vit dans le monde de l'art, par exemple dans La prisonnière, il reconstitue la galerie de Nice René puisque l'action principale se passe dans le monde de l'art contemporain et des collectionneurs. C'est quelqu'un qui, euh, avec notamment sa deuxième femme, collectionnera euh, intensivement euh, l'art contemporain. Il est, il est quelqu'un qui va chercher dans l'univers des formes plasticiennes, des idées, au fond, des idées de, de formalisation esthétique et symbolique pour ses propres films. C'est très important que l'exposition Clouseau et les arts plastiques viennent à Pourquoi Parce que, bon, on a un cinéaste qui est natif d'ici on a un cinéaste qui parfois s'est intéressé aussi à cette région pas toujours mais quand on voit les diaboliques par exemple bon on est on est Ragnard, hein, donc ça se passe ici Henri Georges Cousot est un enfant de, des deux Cèdres donc finalement il a sans doute ayant grandi ici puisé une sorte de génie du lieu qui sait ou quelque chose qui qui a mûri et qui a fait son son cinéma